Et salut à tous les amis aujourd'hui c'est crouton qui parle sur la chaîne de hydrolien on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment devenir bon à hng si vous en avez marre d'être éclaté au jeu de faire des scores éclatés des cadets négatifs de ne pas savoir faire de capture et eh ben aujourd'hui vous êtes au bon endroit c'est une nouvelle ère qui commence avec hydrolien on va faire des vidéos pour vous apprendre à jouer si vous voulez faire des scores euh, comme je viens de faire la, la partie d'avant, 1702 de score, 7 captures et près de 3 de KD. Alors moi, je pense que la question elle est vite répondue. Euh, Abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont arriver. Ciao, ciao